Mon travail consiste à suivre l'engraisement des veaux 8 jours. Donc, nous avons un service de collecte de veaux 8 jours au sein des ensembles d'exploitations laitières euh, sur la Bretagne. Et Une grosse partie de ces veaux 8 jours, là, de sexe mâle souvent, euh, rentrent en engraisement euh, dans des élevages euh, qui travaillent avec nous du coup, en partenariat. Je trouvé que c'était un métier sympa du fait que, euh, en fait, on travaille vraiment en adéquation avec les éleveurs cest j'ai une relation technique pure, je n'ai pas de relation de commerce vis-à-vis -vis des élevages, on travaille vraiment en partenariat, sachant que les veaux, euh, les veaux appartiennent à, ma soci... enfin, à notre société. C'est nous qui fournissons les produits sanitaires et les conforts pour les élevés, les produits de confort pour les élevés. Et ensuite c'est nous qui gérons aussi la partie, euh, la partie fin d'engraisement qui décidons de l'abattage. Et on travaille réellement euh, du coup, en partenariat avec l'éleveur. L'éleveur c'est lui qui est sur le terrain tous les jours et nous on essaie de, de l'aider au jour le jour pour que, pour que tout le monde s'y retrouve à la fin d'engraisement. De,